Alors nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa grâce, ses faveurs envers nous. Nous vous disons merci d'être présent encore à notre mission dans l'intimité de Dieu, et c'est pour nous un grand honneur de vous retrouver ce matin encore pour nous rentrer dans la présence de notre Père céleste, pour nous ressourcer. Enfin, que nous soyons des chrétiens inébranlables, efficaces et des chrétiens atteignent les objectifs de Dieu sur la terre. Alors, sur si ce, on vous dit bienvenue dans l'émission clé de Dieu. Là, nous rentrons dans la, oui. la et nous et atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Sur si ce, nous allons rentrer dans un nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Je vais Bienvenue frère, euh, alors nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te lions. Nous, toi nous te, Se, toi te, te est pas nous à toi. Euh, euh, te nous te nous te nous nous te nous de, de, de bénéficier de la qui nous éclaire. Reste, Seigneur. Renouvelle-nous. Alléluia. Amen. Dice, nous laissons la place à notre frère Achille Thibault pour oui, la suite de ce son... oui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder euh, lire le passage qui va nous permettre de pouvoir, par la suite, commencer notre moment. Amen. Donc, ce passage, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. J'ai lu la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, les, anim les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons déjà, par ce thème, rentrer dans un moment de prière. Et à cette occasion, le premier sujet que nous allons développer, c'est de remercier le Seigneur pour le premier trimestre qui est conduit par le Saint-Esprit. Parce mmh. que, durant le début de cette année, le Seigneur nous a permis dans ces trois trimestres de pouvoir, quelque part, expérimenter sa faveur, sa grâce. C'est pour cela, il est important pour nous de pouvoir pleinement euh, lui dire merci tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et nous allons l'avoir, prions pour ce sujet. Ô oh Éternel, nous, te nous voulons te, te rendre grâce, nous voulons te, te bénir notre terre et notre savoir de bénéficier de ta grâce de ta fidélité. Tout le long de ce premier trimestre, au mois Christophe de, oh, de, de l'année 2023, Christophe ta grâce a été avec nous. Oh, en Ta grâce a été avec nous en, en février. Et voilà ta grâce qui a commencé avec nous en ce cinquième, cinquième mois. Ô Éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir notre terre Oh, qui, dont nous avons été l'objet, merci pour ta protection, merci pour ton gloire, merci pour ta manière et l'élévation. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour mon frère et ma sœur, tous les enfants de Dieu dans le monde. Merci Seigneur d'honorer la foi. Merci pour ton nom. Merci pour faire le bien fait au nom puissant de Jésus. Nous voulons reconnaître nous ton esprit saint oui, et nous avons toutes aux actions et décisions. Amen. Sois-tu célébré, soit tu glorifies, sois-tu. Merci pour ton nom. Merci pour la tour. Merci. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Nous allons... Amen. Amen. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Nous allons maintenant confier le mois de mars au Seigneur. Afin que Amen. Dieu, qui est notre maître, qui est notre guide, Puisse nous permettre de pleinement expérimenter sa faveur dans ce mois de mars et que son saint testament nous pleinement entrer dans ce œuvre de sorte à ce que les témoignages encore soient meilleurs puisque les deux premiers mois et les voies l'avoir prions pour ce sujet. Nous te sans toi? C'est pourquoi nous ne voulons pas nous engager dans quoi que ce soit sans toi priver toute chose. comme David qui a été appelé, l'homme selon ton cœur, nous voulons à chaque fois te précipiter pour nous laisser guider, pour nous laisser orienter, pour nous laisser éclairer, pour nous laisser conduire. Nous voulons te précipiter. Que moi, de ta qui a commencé, que je sois mais également, nous voulons te confier tous les 30 jours oh, Seigneur, de ce mois Et que ta grâce, ta sécurité repose sur chaque membre. Seigneur, oh Seigneur, continue. des GM de prières, mission, sur chaque membre de l'Église. De gloire, tu dis, Seigneur, que la gloire te revienne, Seigneur, que ton nom soit glorifié. De de Merci encore oh, de protéger, gloire. Seigneur. Oh, de reposer. sur nos familles, Seigneur. sur nos enfants dans le, le, droit le, droit. le contrôle de tout satisfait. ce mois et que toi-même oui. ta volonté parfaite oui. soit accomplie oui. tout le long oui. de ce mois. A oui. toi l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Mm -hmm. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci, mm -hmm. Seigneur, pour ton Dieu. Amen. Amen. Amen. Alors, bien. Bien. Alors, nous allons continuer pour le troisième sujet. Nous allons demander à Dieu d'éclairer nos, nos pas, de nous faire briller tout au long de ce mois. Parce que c'est le Dieu qui conduit toutes choses. Et aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, les défis, les plans de l'ennemi sont, sont devant nous. Et les ténèbres veulent vraiment nous engoutir. Donc c'est le moment de demander à notre Dieu, par sa puissance de nous éclairer, afin que ce mois-là soit pleinement pour nous. Et nous la voix, prions pour ce prier. Plus plus. Amen. Père, nous te prions d'éclairer votre âge. Vos pas, Seigneur, dans le long de ce mois. Parce que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Parce que Seigneur, si tu ne nous éclaires pas, Seigneur, nous ne pouvons pas marcher. Pourquoi nous demandons à lampe éclairer nos vies Nous, nous demandons à ta lampe. Que ton nom soit béni. Que ton, ton nom soit Que dans nos vies. ne pas en Seigneur. Pour nous éloigner du mal, illumine notre pas, Seigneur. Pour atteindre tes toi oui. à toi la oui. magnificence et oui. l'élévation. Oh, Au, oh, Au nom de Jésus, éclaire-nous, oui. Seigneur. Au nom de Jésus, Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier maintenant pour oui. ce quatrième sujet. Nous allons demander à Dieu que sa sagesse éloigne de, de, de tout ce qui peut nous compromettre notre intimité avec lui. Amen. amen, amen. amen. C'est clair qu'avec le, les réalités que nous vivons, il y a des propositions, il y a des situations qui peuvent nous compromettre dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu que rien ne nous compromette et que qu nous aiderons nous bien son tout afin que sa grâce, à travers sa volonté, s'accomplisse pour nous. Prions pour ce sujet. Amen. Père Céleste, nous avons besoin de Nous voulons te marier. Éternel. Éternel. prends le contrôle, Seigneur. Oh, et nous, que ta sagesse illumine, afin oh, de nous éloigner de tout ce qui peut compromettre notre intimité <tout> avec toi. Nous avons besoin de toi, Saba. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, illumine nos pas, Seigneur, pour nous préserver des pièges de, de, de, de l'ennemi illumine nos pas, Dieu Tout-Puissant, nous présente du mal, au nom de Jésus-Christ, à quoi l'honneur, à le... toi la magnificence, l'élévation de la gloire. Écoute dans tes rois, que nous restons attachés à, à toi. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous Allons continuer le mouvement. Allons prier pour le cinquième sujet maintenant. Nous allons demander. À l'ange de l'éternel de précéder nos pas. Amen. Pour nous briser des pièges de l'ennemi. Et oui, c'est vraiment important parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a les embûches, les plans du diable. Et l'ennemi, c'est que nous puissions échouer dans ce que Dieu a prévu pour nous cette année C'est pour cela que nous allons prier que l'ange de l'éternel nous précède afin que le chemin que Dieu a défini le chemin de nous et la voix amen de <Sach> de <classmateseredith> <biots> Et que te compara sur le que que que que que Lorsque nous combattons, nous combattons dans la victoire. L'esprit de l'éternel, nous avons la victoire assurée. Nous te prions pour précéder notre vie et nous préserver. Des pièges de l'ennemi, nous protéger, Seigneur, des pièges de l'ennemi, pour la gloire, l'honneur et la merci de nous, Seigneur, parce que nous Prends le il compte de Seigneur, sois il lui. Lui. Il il lui. Lui. Tous les comptes de nos vies, dans il tous les débits de nos vies, vie, Marche au-devant de nous, le manifeste-toi puissamment. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Amen. Le nom de Dieu est Amen. Amen. nous allons demander au Seigneur de nous éclairer dans nos projets. Afin Amen. de nous éviter de faire les mauvais investissements. Amen. Oh ben, Seigneur, éclaire-nous, Père Éternel, pour te suivre. Car nous ne suivons pas comment marcher. Nous ne suivons pas. Et nous ne pouvons pas faire ton investissement sachant nous te prions de préserver, de préserver, nos pas, de préserver mauvaises nous pas nous des mauvais investissements, que la gloire et l'honneur te reviennent à toi notre reconnaissance, nous, pour la gloire de oui, oui. Dieu, afin que nos projets nos puisse puissent aboutir. Amen. Amen. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons Amen. prier Amen. encore. Nous allons prier pour le septième sujet. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous maintienne dans son plan pour nos vies. Parce que celui qui sort du plan de Dieu ne peut pleinement être heureux. C'est dans Amen. le plan de Dieu que nous puissions pleinement manifester la joie. Pour cela, nous allons prier afin que chaque membre, afin que chacun puisse être pleinement dans le plan du Seigneur. Et les vont avoir prié sur ce sujet. sujets. Oh Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu Seigneur, c'est la grâce qui rend chaud aussi dans nos voeux. Nous ne pouvons rien prendre. Nous parole de Dieu est telle devant toi. Pour implorer la grâce, pour implorer. Mais nous, c'est que nous restons toujours fidèles à toi. Nous gloire de nous nous les de que que Amen. Amen. Amen. Nous allons Amen. maintenant laisser la place à notre présidente pour continuer le reste de ce moment. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous rappelons Amen. que nous, Amen. je bénis tous mes, euh, mes délégués qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse pour l'effort et Amen. pour votre engagement Amen. et attachement Amen, au Seigneur. Amen. Alors, Amen. nous rappelons que notre thème est Je veux briller, je me débarrasse des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Je veux briller. Amen et débarrasse des œuvres de la chair et ce thème est tiré du texte des Galates 5 à partir du verset 19 à 21, Alléluia. Alors, bienvenue à mon modérateur, qui va assurer le mot de fin aujourd'hui, Alléluia. Alors, nous allons pousser avec le sujet 8 qui dit que le Seigneur aide nous aide à garder l'intégrité dans tous les domaines de nos vies. Ça fait partie de la malhonnêteté. Quand tu n'es pas intègre aussi, ça fait partie des œuvres de la chair. Donc Dieu nous aide à garder l'intégrité dans tous les domaines de notre vie. Oh, le Seigneur est béni. Et est béni. Il est béni. Il est béni. Il est de bien, temps Viens nous équiper le de nos et de tes valeurs. Avec ton esprit et nous vous, Seigneur Dieu, maître de sur la terre éternelle, dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus-Christ, ce soit dans nos activités. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen, Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous maintenir dans la sanctification. L'impudicité, l'impureté, la fornication fait partie aussi des œuvres de la chair. Alors que nous voulons bouger et nous devons nous débarrasser des œuvres de la chair. Alors que Dieu vient nous maintenir, que la grâce de Dieu du Saint-Esprit nous maintienne dans la sanctification. Père, nous te bénissons. Nous te lions. Oh, nous avons naturelle. besoin des des des domaines de tout les de notre vie, de de de la certification la santé la spirituelle, la, ratification la ratification de l électricité, l électricité. les domaines des Amen. Le Seigneur vient nous aider à nous-mêmes à nous La Amen. Nous allons prier maintenant pour le sujet 10. Que le Seigneur investisse sa puissance en nous. Pardon. Que le Seigneur investisse sa puissance et son autorité pour nous rendre inébranlables dans notre marche chrétienne. Alors que Dieu investisse en nous son autorité, sa puissance pour nous rendre inébranlables dans notre marche. On prie le Seigneur. We are, we are so son, son, french, nous avons besoin oui, äh. de l'autonomie. Nous avons besoin de afin que les nous Bien Amen. nous équiper de ta puissance. Bien nous que de nous allons prier pour le sujet sujet Est-ce que vous me recevez Oui. Amen. Amen. Okay. Nous allons prier pour le sujet 12 qui est... Est-ce que c'était... Non, le sujet 11. Et qu'il nous accorde sa voix protection à nous et à nos enfants. Que le Seigneur accorde sa voix de protection à nous et à nos enfants. Oh <rique> Seigneur, nous avons s'il te plaît, nous les plantes pour notre protection. Protection. La notre unité, nous maintenir, pour nous aider, pour nous aider, faut... nous préserver, nous de l'ennemi. Et Alors nous allons prier pour le sujet 13, que le Seigneur agisse puissamment pour honorer la foi de ses enfants dans le monde. C'est-à-dire que Dieu agisse puissamment dans la vie de chaque chrétien pour honorer leur foi, pour ne pas que les enfants de Dieu soient la risée des inconvertis. Que Dieu honore la, la foi des enfants de Dieu qui sont éprouvés de partout dans le monde, qui relèvent leur visage et que son nom soit pleinement glorifié. On prie le Seigneur. Oh Seigneur, que pouvons-nous oh, la de, de, de, de, de, de la, yeah, la bon, awesome foi Merci, Seigneur, pour la Seigneur de la vie de la Seigneur la vie la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la la Amen. Nous allons maintenant prier pour le quatorzième sujet qui est que Dieu intervienne puissamment dans nos vies pour confirmer sa parole. Alléluia. Parce que Amen. si Dieu ne confirme pas Amen. sa parole dans la vie même de ceux qui le craignent, comment les inconvertis vont se convertir ou comment l'ennemi verra que Dieu existe vraiment. Alors que Dieu intervienne puissamment dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque délégué, GMD Prière Mission, dans la vie de chaque animateur, TV, pour que vous confirmez ce que nous annonçons. On prie nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, et confirmer sa parole dans nos vies. de tu te dans nos vies. Seigneur, tu tu il a que toi, à, à toi l'honneur, à toi la magnificence, le et l'élément et l'honneur de nous. Merci Merci, dans dans notre mariage, notre vie, dans notre dans notre dans notre Confirme que nous annonçons. Manifeste-toi, puissant Père céleste, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous la allons prier maintenant pour notre dernier sujet, qui est que la grâce de Dieu affermisse nos bénédictions, nos projets et nos ministères. Chacun de nous a un appel. Il soit un appel, un hein, pas public, mais de soutien dans le secret, même intercession, même soutenir un ministère par la prière dans le secret, c'est un appel que Dieu nous a permis dans notre appel, dans nos ministères et dans tous nos projets. Que la grâce de Dieu a toutes nos bénédictions et qu'il nous préserve au oh, des filets des loisoleurs, des voleurs et de toutes leurs formes. Prie le Seigneur. Eh, vous te la temples, Dieu, Seigneur et la joie, Dieu. Dieu, de de de Que grâce que que pas la le ministère, la alors, nous allons demander au frère de de merci, dire merci au Seigneur pour les sujets qui sont montés à lui. Et après quoi, nous laissons toute la parole à notre modérateur, le frère Marcel Ouattara. Frère H. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous une gloire. Je te rendons gloire. Nous te disons merci pour tous ces sujets qui sont montés avec toi. Mais ta parole déclare qu'une heure dans tes pas-villes vaut mieux que mille ailleurs. Et tu nous as permis, dans ta présidence, au père de nous rassembler. Nous bénissons ton nom parce que nous croyons que tous ces sujets sont montés avec toi, tu les as exaucés parce que tu nous exauces toujours. Seigneur, merci parce que dans le cours des choses, tu es le Dieu des vivant, et nous servons le Dieu grand, qui pleinement expérimentera sa gloire, afin que, par le moment de ce soir que tu connais, Père, au Père, que ta puissance même soit révélée. Merci, Père, parce que tu le fais, nous la suivons, toi et ton oui. nom, à toi la gloire, à toi la louange, dans le nom des jets de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, je, je voudrais dire merci à Dieu d'avoir permis ce, ce moment. Amen, merci Amen. également. Alors, à la nous sommes six personnes. Voilà notre responsable, notre responsable Eliane. On a Madame Boulou, et notre frère Élisée. Et notre frère Thibault, voilà, et je voudrais dire merci à chacun de vous de ce que vous avez disposé pour ce mouvement Il y a, vrai vrai vrai il y a le frère thème. Afi également oui. qui est connecté, frère Afi aussi. Oui, oui, le frère voilà, Afi, voilà, Afi Franck-Olivier, voilà. Et je voudrais dire merci à chacun de vous pour ce que vous avez disposé. Bref, il faut dire que c'est un bon thème, voilà. Je vais prier, je me débarrasse des yeux de la chair. Comme le, la Bible le dit, sans la sanctification, tu ne verras la gloire de Dieu. Et Amen. donc, je vous encourage à vivre dans la sanctification. Et parce que si nous vivons dans la sanctification, c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu prier dans nos vies. Amen. Voilà. Et je voudrais encourager toutes les personnes qui écoutent ces, ces émissions. Il faut dire que cette émission fait du bien à chacun de nous. Voilà, je vous remercie. et et je pense qu'on sera à la prochaine, voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse Amen. à tous. Amen. Amen.